Signe. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ben, moi, okay. je vous ai fait le signe. <rire> C'est là on recommence. Okay. ok, on recommence. Pas évident, là. Regarde. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Je suis le président euh, du Grand Jury et euh, aujourd'hui, je, euh, je sollicite votre participation libre et volontaire à participer au Grand Jury du Peuple du Canada. Euh, cette institution-là est initiée par un monsieur euh, qui s'appelle Denis Paiement et euh, il y a des gens de la CSST qui sont aussi en accord avec euh, cette institution-là qu'on vient de fonder. Euh, qui se trouve à, à, si on veut, subroger d'une certaine façon la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, les cours municipales et même qu'on peut se rendre jusqu'à la Cour suprême du Canada qui est jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998. Donc, euh, la Cour du Grand Jury, c'est la Cour du peuple du Québec, c'est la Cour du peuple du Canada et euh, je sollicite euh, votre participation. Euh, libre et volontaires à participer à ce Grand Jury du Peuple du Canada. Veuillez vous inscrire au site officiel du Grand Jury www.canadagrandjury.ca. .grand Le dossier est euh, au nom de tous les travailleurs et travailleuses du Canada victimes non seulement de leur handicap accidentel, mais surtout pour handicap administratif de nos institutions publiques, telle la Commission de la santé et sécurité au travail, telle la Régie d'assurance maladie euh, du Québec et même ailleurs au Canada. Donc, euh, l'annonce est faite, c'est public, vous passez le message, je vais vous donner euh, justement mon euh, site qui est euh, normandincom mon blog, c'est euh, injustice tromperie blogspot.com. Sur YouTube, c'est euh, Jacques-Antoine Normand 1. Donc, Jacques-Antoine Normand 1, c'est pour euh, YouTube. Et mon courriel, c'est euh, Jacques-Antoine normandin 17gmailcom ou NormandinJo@Yahoo.com yahoo.com. Je vous laisse mon numéro de téléphone, ceux qui veulent m'appeler, il n'y a pas de problème quand je suis disponible. C'est dans le 438-390-6246. 438-390-6246. Je suis à votre service, donc inscrivez-vous. On a besoin de, du, plus, du plus grand nombre de participants possibles pour faire partie de ce grand jury-là. Vous êtes les juges. Je supervise le dossier. Il y a un procureur au dossier et c'est tous des citoyens. Il n'y a pas de membre du barreau là-dedans. Il n'y a pas de notaire non plus. Euh, et Il n'y a aucun juge de tribunal judiciaire quelconque. C'est institué par le peuple et pour le peuple. Merci.